Au pire, on va toujours changer. Oh non. Ah, ah voilà ça, fait. Bah, ce qui est bien sur Farm, c'est que techniquement, les problèmes de trésor n'existent pas trop. Tu veux la même plus. Bon écoute, je le crée T'as du vol de vie pour pouvoir rester comme ça ou euh, Non, j'ai de la regen Deux points de 8 secondes, c'est vrai que c'est pas trop mal. Comme il n'y a pas de lumière, en fait moi je les vois surtout grâce à leur barre de vie. Je suis juste euh, à la limite de mon père Donc en fait t'as la moitié des ennemis qui n'ont pas de barre de vie okay. euh, ouais. essayez de pas, euh essayez de pas faire les HUS euh, pour pouvoir de les rapidement parce que là il a se suicider Bon j'achète une armure il va y avoir un double FP c'est le oh, oh. ouais, Dégage. C'est pas moi qui Premier c'est fait. Euh, deuxième deuxième fait. Comment ça commence à être court en munitions Ah non mais c'est vrai que c'est sont des J'ai jamais fait comme ça non, bon, la porte du milieu. Ben c'est euh, plus euh, comme une garantie parce qu'en fait euh, si tu places quelqu'un à la porte euh, bah, là où vous êtes, c'est vous qui, qui, est est vous qui allez les agros. Moi je profite juste de la fenêtre et je ferme la porte pour éviter qu'il y en ait un qui prennent Non, à revers. Ah non, tout du tout même à Parce que moi j'avais jamais trouvé de potir sur ça. J'avais déjà essayé le balcon. Et j'avais Et là, avec le conflit, c'est pas mal franchement. Attention, il y a un autre strike qui m'approche. Attention à la porte par contre. Des grenades, cette nouvelle mode, ça cherchait oh absolument a à faire exploser les, les os. Bah, c'est tellement plus simple. Il n'est pas de sur le ah. Bah, non, un ouais, il n'est pas gros sur le tournoi. Il avait raison il de pas être un gros sur le tournoi. Ah, le truc, il avait une Ah, et le strike, il avait une vache. J'ai vu une balle passer par la fenêtre. Ouais. La torche, euh, elle est contre la tombe, tu la ouais. euh, j'ai pas réussi à avoir la sirène. Oh putain, c'est <coughs> un derrière. Ouais mais le spray est pas aggro sur, euh, euh, sur moi donc... Hein. Mmh. C'est bon le spray qui est... C'est bon on a fait du coup de la gueule. Oh mais en fait c'est nickel avec hein, toi ouais. Parce que du coup, il t'aggro pas, il bouge pas, la gueule bouge pas, il bouge pas, il bouge pas, Ah t'es resté commando D'accord. Mais... Putain... Bah oui j'avais dit bah, que je resterais et comme ça je vous, euh, vous couvrirai. Non c'était une idée, bon je suis sur le sur Bah on a un Terral Burst, je pense, hein. ça va se faire en une minute. c'est soit on crête, soit il crève. truc la Putain je raté. Putain il a fallu qu'il y a un plus à de Il a eu Attention il a eu un grenade. Il va pas tarder à passer Merde, il a eu de l'autre Oh putain merde, je l'ai raté de ce côté J'ai fait un vieux strap une oh, grenade grenade Wouhou Putain la vie euh, T'es tendu par contre t'es ni là de l'autre côté hein 4 pv Moi mmh, je pense pas que ce soit moi qui ai t es... Non c'est pas c'est toi on peut peut-être peut peut refaire la, à peu près la même config qu'on avait là, c'est-à-dire zerkers, euh, ah ouais. tout ça là. On connaît un spot où c'est à peu près pareil. Oh. Oh. Je pense que ça prend trop de temps d'affaire. Oh. Tu devrais peut-être prendre la regen par contre, l'UT, sans faire plus de gérer la regen et comme ça. Ça va, je vais la main. Ils sont la première, ouais. Non, franchement la riche ouais. c'est joué comme tout au début mais en fait T'as c'est surtout c'est le boss quoi Tant qu'il le boss là en vrai Oh, ça passe les premières fois mais après tu verras quand même que c'est à dire que <rire> si je me prends des dégâts est-ce que euh, j'ai plus intérêt à avoir plus de, plus de vie pour avoir plus de marge ou si la régène suffit à compenser d'une façon ou d'une autre Oh oui la régène là pour moi ah, ça va J'en pense pas il y a un médic si tu as confiance en Morpheus, euh, je te conseille à être ah contactant. Oui. Ah oui, je lui fais Donc confiance. Voilà. Hein, C'est pas un souci. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a C'est pas mort, oui! Non, visiblement, pas trop. tout c'était une mauvaise idée de la faire en droit j'étais ouais ça va être, être tangle je suis c'est cool parce que là c'est trop l'heure <rire> est-ce que vous tirez sur le gars de droite base. ou vous faites attaquer par le gars de gauche et... Je vois que dalle Mais c'est moi ou ils ont enlevé une arme C'est quoi pour toi Le... l'épée bâtarde Le... l'épée Ouais euh, Si personne l'a dans un... Comment dans un... Je l'ai pas Faut avoir... Faut, faut avoir chivalerie Ah. Oh. J'ai pris un peu aussi donc euh... Ah <rire> euh ouais non mais... J'ai pas J'ai pas Pistole sur la main J'ai pas grave J'ai pas je je Bah c'est déjà mieux contre Y'a un... Je crois qu'il a pas trop aimé. Là, c'est qu'il est Attends, attends, attends. Euh, y'a un truc qui arrive. Oh Ah Ah, euh, oh. euh, Je vais pas vous aider, il est trop là. Je Patrick, on a, on l'entend plus euh, du tout. Hein, Je sais pas ce que t'es avec ton micro Patrick. Oh, ça, ça va être 30, ça va être long. Oh. Comme ça, j'suis... Il y a, il, y a... il, y a, il y a un gros. Allez, vive. Allez. Oh putain, là, il y a de... rien. Oh. Allez, y de... il a Et ah quand oh putain grenade. Allez, de Allez, la, la... il est bien. Allez, il est bien. Allez, il il est Bien, viens là, viens la grenade, viens la grenade, viens la grenade. C'est que des fumiges, je... euh, ça part. Je <rire> <quand> <rire> <rire> suis balancé une grenade à ses pieds. Je sais pas si c'est Ça. ça que là. Bah, fumes, je l'ai vu en grenade, donc je sais pas si c'est qui va tué, tuer, c'est peut-être toi qui t'as tué avant moi. Possible. Ah non, c'était moi.